bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous propose de vous montrer un tout petit extrait c'est à dire l'introduction de la formation qui va bientôt sortir elle sort le 1er juin euh, donc du coup ce sera la première édition si vous voulez vous inscrire donc plus tard pour les prochaines éditions il n'y a pas de problème il y aura d'autres éditions par contre là euh, je propose vraiment un tarif très très très euh, particulier sur cette formation là puisque je la sors euh, donc euh, voilà le 1er juin donc ce sera la première édition et vous aurez en plus l'occasion de rajouter éventuellement euh, des petites choses dans cette formation si vous faites partie de, ce, de cette première session. Donc en fait euh, je vous propose comme je vous l'ai dit un extrait de cette euh, formation confiance en soi et succès donc à qui s'adresse cette formation Tout simplement à toutes les personnes qui manquent de confiance en et je sais que vous êtes très très très nombreuses à manquer de confiance en vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de créer cette formation particulière. Et donc euh, voilà, je vous montre un tout tout tout petit extrait. Cette formation se fera sur 12 semaines. Donc 12, 12 semaines vraiment très très chargées. Où on va parler donc euh, bien sûr de la confiance en soi, mais également de l'ego, de la peur... Euh, de toutes les choses qui nous empêchent d'avancer, c'est-à-dire le passé, euh, voilà, ou de se projeter trop dans le futur. Euh, on va vraiment voir comment, euh, finalement, mieux communiquer également, comment devenir un leader. Et euh, voilà, on va voir plein, plein, plein de choses. On va aussi voir, donc, euh, comment augmenter notre vitalité, euh, notre, euh, notre bien-être, euh, comment améliorer notre sommeil, comment euh, diminuer la, le stress. Enfin, voilà, on agira sur plein, plein, plein euh, de thèmes finalement qui, euh, qui nous permettront d'être mieux dans notre tête, mieux dans notre vie et qui nous permettront ensuite d'aller plus facilement vers un projet professionnel. Et là, on parlera donc de mission de vie, quelle est notre mission de vie, on va essayer de la déterminer, on va essayer de déterminer nos talents et toutes ces choses-là. Si vous voulez voir le programme complet de cette formation, euh, vous pouvez donc y accéder euh, sur le site www.yornels-international.com. Donc je vous laisse tout de suite avec cet extrait et puis euh, je vous dis un grand merci encore de regarder toutes ces vidéos. Si vous voulez nous rejoindre euh, dans cette formation, vous avez le lien donc juste sous cette vidéo. Je vous propose deux formules. Donc soit la formule où vous voulez vraiment travailler à fond sur la confiance en vous, mais que ça, dans un premier temps. Donc là, euh, il y aura un lien en fait que vous pouvez cliquer dessus. Donc ce sera la formation seule. Et en fait, je vous propose en fait une offre particulière. Donc c'est une offre de pack où je vous offre donc la possibilité d'accéder euh, à la formation confiance en soi plus la formation donc ongulaire euh, professionnelle certifiante euh, où je vous suis pendant six mois. Donc là il y a un pack avec les deux formations et là les deux formations sont réduites. Donc c'est vraiment super intéressant. Si vous comptez vous lancer donc dans ce métier et vraiment avoir toutes les clés, toutes les armes en main pour pouvoir super bien commencer, avoir confiance en vous et oser aller vers vos rêves voilà, j'arrête de parler euh, donc pour cette petite introduction et puis je vous laisse tout de suite pour l'extrait euh, de la formation, comme dit c'est un tout tout petit extrait, les autres, euh, les autres vidéos sont beaucoup plus longues et euh, voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire euh, voilà, il y aura beaucoup de bonus aussi, je vous invite vraiment à aller voir le contenu de la formation qui est très très riche très complète, et puis euh, voilà je suis joignable par téléphone, par mail, comme toujours par Messenger, Facebook, Instagram. Vous me retrouvez un peu partout sous mon nom personnel, Nathalie Kleps et sous Your Nails International. Voilà, je vous dis à très vite. Merci beaucoup. bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de notre formation confiance en soi et succès alors aujourd'hui je vais aborder le premier point qui pour moi est très important c'est déjà faire la différence entre la confiance en soi d'un côté et l'ego de l'autre côté parce que bien souvent on a tendance à croire que euh, d'avoir trop confiance en soi ou d'avoir confiance en soi et qu'il voit avoir un ego surdimensionné Or, je vais vous montrer que ce n'est pas du tout le cas. En fait, quand on a confiance en soi, on est capable de dire « je suis belle, je suis capable de faire des choses importantes dans ma vie, je suis capable d'aller au bout de ce que je souhaite ». Quand on fait preuve d'ego, quand c'est l'ego qui parle, c'est « je suis meilleure que les autres, je veux faire mieux que les autres, puisque je vaux mieux que les autres ». Voilà, c'est ça la grande différence entre l'ego et la confiance en soi. Donc vous pouvez faire preuve d'une très grande confiance en, en vous, sans pour autant tomber directement dans ce qu'on appelle l'égoïsme, l'égocentrisme, le nombrilisme, enfin tous ces termes-là. Il faut vraiment bien différencier les deux. N'ayez pas peur de vous aimer, n'ayez pas peur de faire des choses qui vont dans le sens de ce que vous avez envie de faire, n'ayez pas cette peur-là. Donc dans les prochains temps, on va vraiment beaucoup travailler sur cette peur, pour essayer d'évacuer un petit peu euh, les peurs, on va expliquer d'où elles viennent. Voilà, on essaiera de faire un travail euh, sur nous-mêmes. Donc, je veux vraiment euh, aller progressivement dans cette formation. Donc, faites bien tous les exercices. D'ailleurs, vous aurez des exercices à faire euh, tout à l'heure. Et puis, on fera également une euh, petite hypnose. Voilà, je vais vous, euh, je vais vous initier à l'hypnose si vous ne connaissez pas. Et puis, comme ça, on arrivera à changer. Euh, donc, tous les tous les blocages qui sont en vous actuellement, euh, toutes les idées que vous avez actuellement qui sont souvent erronées puisqu'on a tendance à, euh, à garder des idées erronées. Et c'est pour ça en fait que notre vie n'est pas à l'image de ce qu'on voudrait. Donc il y a souvent un fossé entre ce qu'on voudrait et finalement ce qu'on a dans notre vie. Ce qu'il faut comprendre c'est que dans notre vie on a toujours que ce qu'on croit. <rire> en fait c'est un petit peu... Euh... C'est très très simple, mais je l'explique pas de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, la, votre vie, c'est le ré résultat de tout ce à quoi vous avez cru. Voilà. Si vous avez cru que les gens qui avaient de l'argent, c'était des gens euh, qui ne qui n'étaient sans euh, qui étaient sans scrupules, qui euh, avaient tendance à rabaisser les autres, bah ben, forcément, vous n'allez pas vouloir euh, devenir comme ce type de personne donc vous préférez euh, rester pauvre mais honnête. <rire> euh, si vous avez cru que euh, par exemple vous ne pouviez pas accéder à un certain poste, et eh ben, peut-être que vous n'allez pas postuler pour ce poste voilà, en fait la, votre vie actuelle est le reflet de tous vos choix et tous vos choix sont le reflet de toutes vos pensées. Donc si jusqu'à présent on vous a dit non tu n'es pas assez bien pour réussir non tu n'y arriveras pas euh, les autres sont plus intelligents que toi mais et toi tu n'y arriveras pas, euh, voilà arrête de rêver, toutes ces choses-là forcément vous y avez cru surtout si c'est des personnes proches de vous et donc ces croyances-là ont fait que vous êtes rabaissé à un niveau qui est plus bas que ce que vous aimeriez avoir parce qu'au fond, voilà, vous pouvez vous réveiller un jour et vous dire, non mais là c'est pas du tout ce que je veux avoir dans ma vie donc dans ce cas-là qu'est-ce qu'il faudra faire Il faudra en fait reprogrammer tout ce qui a été mal programmé en amont faire un gros nettoyage, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs ensemble, un gros, gros nettoyage, et on repartira sur des bases plus saines. Donc c'est pour ça qu'on fera l'exercice, les exercices, l'hypnose, les affirmations et toutes ces choses-là. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Alors là, c'est vraiment une petite vidéo pour vous mettre le pied à l'étrier, pour bien comprendre que vous pouvez avoir confiance en vous, même une très grande confiance en vous, dire je suis capable de d'accéder à des choses énormes, que vous ayez la conscience que c'est possible que vous seul euh, décidez en fait si vous y arrivez ou non voilà c'est vous même qui vous mettez vos propres limites vos propres barrières n'écoutez pas les autres autour de vous ils ne sont pas dans votre tête ils ne, ils ne réalisent pas les projets que vous voulez réaliser et euh, donc voilà Chacun prend ses propres euh, ses propres décisions et euh, donc il y a les, les conséquences qui en découlent pour chacun. Alors plutôt que d'écouter les autres, plutôt que de se braquer, concentrer son énergie à vouloir euh, finalement dire oui mais si elle si elle me si elle m'avait pas dit ça je serais comme ça. Non, on n'essaye pas de chercher des excuses. On va aller droit au but. Voilà, parce que se chercher des excuses, c'est euh, encore une fois ne pas vouloir avancer, c'est encore une fois s'auto-saboter. Donc si vous vous cherchez encore actuellement des excuses ou si vous avez en, envie d'aller dans votre passé pour vous dire « Oui, mais je suis comme ça parce que ma mère m'a dit ça, parce que mon père était comme ça, parce que je viens d'une grande famille, parce que je suis phynique, on a tout un passé. Toutes et tous, on a un passé qui est plus ou moins dur. Mais si vous écoutez les histoires des personnes qui ont réussi, en général, elles ont toutes vécu une histoire très difficile à la base. Et elles ne se sont pas servies de ça comme excuse. Au contraire, elles se sont servies de ça comme force. Alors prenez ça comme force. Et si on vous a dit par le passé, tu n'y arriveras pas, aujourd'hui, on va reprogrammer pour dire tu vas y arriver. Tu y arrives, c'est une certitude. Voilà. Le plus difficile, en fait, ça va être de ressentir les émotions positives à ce moment-là. Et ce sera aussi le plus important. C'est-à-dire que durant les affirmations, on va justement amener des nouvelles idées de manière consciente qu'on va euh, imposer finalement à l'inconscient. L'inconscient, euh, il est ni bon ni mauvais. En fait, il reçoit les informations. Et ensuite il dit ok c'est comme un génie en fait on lui donne on fait un vœu donc par exemple je fais le vœu d'être riche par exemple et le génie va dire d'accord mais si on lui dit riche euh, pour certaines personnes riche ça va être 1000 euros pour d'autres c'est 10, 10 millions d'euros donc en fait va falloir être très précis sur le vœu qu'on souhaite faire et ensuite euh, donc euh, voilà se le répéter régulièrement pour vraiment ancrer ça comme une réalité et on va se projeter dans l'avenir également pour réussir à faire en sorte que euh, de, de vivre déjà cette émotion, de ressentir en fait ce qu'on ressentira quand ce sera déjà arrivé et on va finalement développer cette foi en notre avenir. Alors c'est pas une foi religieuse, c'est peut-être on peut dire une foi spirituelle dans l'avenir qu'on a ou même une foi en soi-même et là on revient sur le sujet de la confiance en soi. On va regagner euh, donc confiance en soi par cette foi qu'on va avoir et aussi par toutes les, euh, les victoires qu'on va avoir, les, les petites victoires au fur et à mesure qu'on aura parce que les victoires arrivent très très rapidement. Quand on tourne les choses de manière positive, par exemple, il ne faut jamais euh, aller contre quelque chose. C'est-à-dire, il faudra jamais aller euh, faire un mouvement contre la guerre. Puisque là, euh, on, est, on traite encore une fois de la guerre. Il faudra faire des mouvements pour la paix. Euh, si on veut gagner de l'argent, il ne faut pas dire je, veux, je ne veux plus avoir de facture. Parce que l'inconscient retient facture. Donc dans ce cas-là, il faudra dire je veux être prospère et de plus en plus prospère chaque jour de ma vie bon on fera les affirmations ensemble là c'était déjà comme dit pour euh, vous mettre le pied à l'étrier pour que vous compreniez que lorsqu'on vous a dit toute votre vie euh, arrête de, de te croire euh, voilà de te prendre pour je ne sais qui de rêver trop grand euh, arrête tout ça c'était faux c'était des personnes en fait qui eux mêmes à travers leurs propres expériences à travers les choses que eux-mêmes ont, ont entendu de leurs parents, de voilà, de, de plusieurs générations, ont finalement recréé le même schéma. Et tant que vous avez des problèmes dans votre vie qui se répètent constamment, c'est qu'en fait vous n'avez pas encore appris de ça. Donc si vous échouez à un moment donné, que vous retentez, mais que vous vous laissez euh, nouveau euh, attiré par euh, par les sirènes qui disent tu n'y arriveras pas, non on n'est pas confiance en toi. Bien forcément on échouera de nouveau, c'est normal. Et donc du coup on reprendra et ça fera une boucle. Là le but c'est vraiment de casser cette boucle là, ce cercle vicieux et finalement de de faire en sorte d'amener les choses positives, que du positif on va amener pour vous amener à grandir, à évoluer, à devenir une personne différente, qui osera aller vers les autres, qui osera communiquer, qui osera être lumineux, joyeux, souriant, qui saura comment... Euh, Comment réagir face à une situation qui, avant, l'a, la stressée Par exemple, je dis n'importe quoi, votre enfant joue avec euh, avec vos bibelots, et puis ils en cassent un, et puis vous, vous y tenez beaucoup. Et là, la réaction classique, c'est oh, « Mais qu'est-ce que tu fais Mais oh là mais je te l'avais dit de pas y toucher !» Et on s'énerve, éventuellement, on met une petite fessée, et puis tout ça, c'est négatif. Et... Euh, en fait, quand on fait ce genre de choses, on envoie des signaux à l'univers qui font que ça, on recrée nouveau finalement les mêmes schémas. Tandis que si on le prend de manière plus positive, expliquer à l'enfant, voilà, j'y tenais beaucoup, j'espère que la prochaine fois t'y feras plus attention, parce que tu sais, ça compte beaucoup pour moi, euh, voilà, en étant plus, plus calme et sereine, finalement les choses se passent beaucoup mieux, et je pense que l'impact pour l'enfant est totalement différent aussi. Donc je vais vous amener à... Finalement, parfois, vous mettre sur stop, réfléchir juste quelques secondes, à voir la meilleure opportunité que vous avez entre différentes réactions. On va un petit peu, finalement, contenir les émotions un certain temps, juste le temps de voir comment réagir au mieux. Donc tout ça, on le verra euh, finalement dans la suite de la formation. Je vous apprendrai également euh, qu'est-ce qu'un leader et comment le devenir mais voilà, j'espère vraiment que vous avez compris aujourd'hui que la confiance en vous, déjà ce n'est pas quelque chose euh, qu'on a en soi naturellement, c'est quelque chose qui se construit peu à peu et c'est comme un muscle, ça se travaille. Plus on a confiance en nous et plus on Continuer à alimenter cette confiance au contraire quand on a un échec ou quoi que ce soit on peut perdre momentanément ou définitivement notre confiance en nous c'est à ce moment là qu'il faudra encore une fois réalimenter la confiance en nous par des petites actions des petites actions qui vont devenir de plus en plus grandes et qui vont finalement s'accumuler les, les unes aux autres voilà, <rire> j'espère que, euh, voilà, je voulais vraiment que cette, euh, cette vidéo dure pas trop longtemps. Euh, C'est vraiment le premier pied à l'étrier pour cette formation. Et on passe tout de suite aux exercices si vous le voulez bien. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye